Eh, je me souviens du quartier avec mon premier pain, phare de ma première bagarre avec ma première carreau derrière les barreaux. Eh. De mon premier SDR et de ma première R, je me souviens des murs du quartier. Ouais devant le A, ma chicha Je ma Kishta, je me souviens du tribunal avec les comme du fruit de clés, de la liberté. Ouais je me souviens pas en fait. Je me souviens de rien, je me souviens de trop de choses, plus de noir que de rose, plus de faux que de vrai. Ton là sur le parisien, coche une parisienne, tu veux de la frappe à Me souviens des schlags en manque de -Garo, ouais, de La carte des quartiers de ma première plante ouais. Toutes ces années aux fois, ils m'ont pas ici De ma mère qui pleurait, qui me demandait d'arrêter J'ai fumé ma garre en train de penser je me souviens de rien, je me souviens du trop de choses. Plus de noir que de rose, plus de faux que de vrai. Je me souviens pas Pascal avec ses cheveux longs, je me souviens de ma première incarcération de notre premier sein Par la justice, souvent coup faire des allers-retours pendant beaucoup d'années. Année. Faire des alertes pour moi dans beaucoup d'années J'ai pas fait l'armée, mais tout ce que je sais C'est qu'il faut nous tirer dessus pour nous désarmer Quelqu'un t'es fier, je suis pas un rappeur Tu veux savoir qui je suis, tu demandes à mon père J'en aurais jamais moi de brasser. J'irai sur moi dès que j'ai plus le bracelet